Allez on y va pour cet exercice sur le chapitre vecteur droite et plan de l'espace. Donc, Dans l'espace rapporté à un repère OIJK, on donne les points A, B, C, D, E, F, avec leurs coordonnées bien sûr. Et euh, donc cet exercice, ça va être un vrai ou faux. Ok, On te dit indiquer si les affirmations sont vraies ou fausses, c'est justifié. On y va. Et juste avant, comme d'habitude, si tu regardes cette vidéo sur YouTube, je t'invite à liker, t'abonner, partager, etc. Ça aide beaucoup la chaîne. Donc merci beaucoup d'avance. Alors, petit a. Les trois points A, B, C sont alignés. Alors comment on fait pour regarder si des points sont alignés ou non En fait, on va étudier les vecteurs que forment ces points et on va regarder si ces vecteurs sont collinaires. Donc là par exemple tu peux prendre les vecteurs AB et A, C. Tu peux prendre aussi BC et BA, peu importe, mais en général, on bloque le premier point et on prend les vecteurs correspondants, tu vois, A, B, A, C. On y va. Alors, forcément, si on veut regarder si AB et A, AC sont collinaires ou non, il nous faut leurs coordonnées. Donc, tu peux calculer les coordonnées de AB, ça va être les coordonnées de B moins celles de A. Donc, tout ça, tu l'as dans l'énoncé. Tu vois, celles de B, elles sont là. Alors, je te je conseille de remplir en colonne, comme ça. Donc, celles de B, ensuite celles de A, ensuite tu mets des moins entre les deux. Donc, celles de B, elles sont là. 3, 0, 1. Celles de, de A ici. 1, 2, 3. Donc, ça donne 2, moins 2, moins 2. Voilà. AC, tu fais pareil. Donc celle de C moins celle de A. Donc C, tu l'as ici, moins 1, 0, 1. Et A, toujours pareil, 1, 2, 3. Donc ça te donne moins 2, moins 2, moins 2. OK. Alors maintenant, on va voir si, éventuellement, on peut trouver ce genre de relation entre AB et AC. Tu vois, si tu arrives à montrer qu'il y a proportionnalité entre tes deux vecteurs, ben ça veut dire qu'ils sont collinaires. Okay. Si tu ne trouves pas de, de constante K euh, qui fonctionne, ben ça veut dire qu'ils ne sont pas collinaires. Donc, si tu veux, en général on fait donc, le vecteur le plus grand sur le vecteur le plus petit. Là il n'y en a pas vraiment de plus grand et de plus petit en valeur absolue, en norme. Donc du coup on fait un peu ce qu'on veut. Donc là j'ai fait, euh, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait euh, AC, donc AC sur AB. Okay Alors AC sur AB entre guillemets, hein, ça veut dire que tu fais x sur X, donc Y sur Y, et Z sur Z. Okay Alors moins 2 sur 2, bah, ça te donne moins 1. Et ensuite, moins 2 sur moins 2, tu vois, c'est la même chose hein, sur y et sur z, ça te donne 1. Okay, donc là tu ne trouves pas la même chose. Si les vecteurs étaient collinaires, ben, on aurait trouvé la même chose ici, tu vois. À partir du moment où tu ne trouves pas la même chose en faisant le rapport des coordonnées, ben, ça veut dire que tes vecteurs ne sont pas collinaires. Moi je l'ai marqué ici. Et finalement, si les vecteurs formés par les trois points qui t'intéressent euh, ne sont pas collinaires, en plus, ils ont un point commun, tu vois, ils ont le point A, c'est pas la peine de le dire parce qu'on le voit bien ici, bah, forcément ces points-là, ils sont pas alignés, tu vois. Donc, alors tu peux faire, ça c'est plus du cours, mais tu peux te faire un petit schéma si tu n'es pas convaincu. Alors, si tu as, par exemple, A ici, B là, c'est là, tu vois bien que donc là on a bien deux vecteurs qui ne sont pas collinaires parallèles entre guillemets euh, donc tes points ne sont pas alignés quoi. Okay. donc c'était faux donc les droites petit b les droites AB b et CD sont séquentes alors pour regarder si les droites sont séquentes en fait on va avoir besoin de leur représentation paramétrique et ensuite de regarder, étudier leur point d'intersection allez on y va Alors, la représentation paramétrique de AB, Alors, il te faut un point et un vecteur directeur, donc ça tombe bien, tu as tout ce qu'il faut. Euh, le point A, bah, tu l'as dans l'énoncé. J'aurais pu prendre le point B aussi, ça c'est arbitraire, okay si tu veux tu prends le point B. Et euh, vecteur directeur, bah, on l'a calculé juste au-dessus, AB de coordonnées 2, moins 2, moins 2. Okay Là, tu as un point, un vecteur, donc tu écris AB de point accolade x, y, z, tu prends de la place hein, sur trois lignes, et tu mets d'abord ton point, donc, le point A, et ensuite ton vecteur, moins 2, pardon, 2, moins 2, moins 2, c'est ça. Donc, ça c'est le vecteur euh, AB. Voilà, après le vecteur, surtout, t'oublies pas de mettre ton paramètre. X égale, j'ai un T, T, T. Voilà. Donc, toutes tes coordonnées dépendent de T, et T, on ne sait pas trop d'où il sort, donc tu mets T est un réel. Voilà. Donc ça c'est la représentation paramétrique de AB. On fait pareil pour CD. Donc, CD, un point. Un vecteur directeur. Donc le point, euh, Si tu peux, tu prends le point dans lequel tu as le plus de 0, tu vois, moins 1, 0, 1. Euh, le point D, ici, en fait, tu as 2, 1, moins euh, 1. Donc, il n'y a pas de 0 dedans. Donc, il sera plus, plus difficile à manipuler dans les calculs, tu vois. Donc si tu peux y penser, c'est pas mal, mais tu peux aussi prendre le point D, ça pose pas de souci. Alors, par contre, le vecteur CD, on n'a pas calculé ses coordonnées, tu vois. Donc, il faut les calculer. Donc, c'est celle de D, moins celle de C. Donc celle de D tu les as là, 2, 1, moins 1, celle de C ici, ah, fais attention, tu vas du coup te retrouver avec moins moins. Fais attention de bien mettre ces parenthèses-là. Donc ça te fait 2 plus 1, 3, 1 et moins 2, 2. Donc tu as un point, un vecteur, et tu fais la même chose qu'ici du coup. Tu mets euh, le point en premier. Donc 1, 0, moins 1, 0, 1. Donc là c'est le point C on a dit et là, tu as ton vecteur, alors quand tu vois rien, comme ça, devant un T', c'est un 1. Donc là, tu as ton vecteur C, D. Voilà, sur ta représentation finale, sur ta copie, le 0 et le 1, ici, forcément, tu ne les mets pas, d'accord euh, Tu peux les mettre, mais ce n'est pas, pas très utile. Donc fais attention, juste, comment on, on va étudier l'intersection de ces deux droites, en fait, fais attention de ne pas mettre le même paramètre ici, si tu as pris T là, tu mets T', ou K, ou Q, peu importe, ici, mais une autre lettre. Il y a beaucoup d'élèves qui mettent t es ici, t es là, et du coup, qui quand ils cherchent le point d'intersection, ben en fait, c'est faux. Donc on va regarder s'il y a éventuellement un point d'intersection entre ces deux droites. Donc pour l'instant, on ne le sait pas. d'accord Donc on va le supposer. Nous supposons que AB et CD sont séquentes, donc ça veut dire qu'elles ont un point d'intersection. Alors leur point d'intersection, il va vérifier à la fois la représentation paramétrique de l'une et de l'autre. D'accord Donc tu vas égaliser le x de l'une, le x de l'autre, y, z, etc. Donc c'est pour ça que tu vas te retrouver avec 1 plus 2t égale moins 1 plus 3t etc., etc. Ligne par ligne, tu vois Donc c'est ce que tu vois ici. D'ailleurs, tu peux remplir ça en colonne si tu veux. Tu vas te retrouver avec un système. Avec à gauche, donc ça il ne faut pas que je me trompe, la représentation de AB. Et à droite... La représentation de CD. Alors tu peux mettre celle de CD à gauche, ça n'a aucune importance. Et euh, tu vois que tu obtiens un système de trois équations à deux inconnues. T et T''. -t Donc tu peux numéroter tes lignes 1, 2, 3 et pour pouvoir mieux les isoler ensuite par la suite, pour que ta résolution soit plus fluide. Donc tu dis, j'isole la ligne 2. Alors pourquoi la ligne 2 Parce qu'en fait, on commence, si possible, par la ligne la plus facile, tu vois. La 1, la 1 et la 3, elles te paraissent déjà à l'œil plus compliquées. Et en fait, la 2, elle est pas mal, parce que tu as déjà t' en fonction de t. Tu vois, une variable en fonction d'une autre. C'est un truc pas mal pour démarrer. Donc tu l'écris juste dans l'autre sens, pour isoler ta variable. t' égale 2-2t. Et en fait, maintenant, ce 2-2t... 2-2t de moins de t là, tu vas le mettre, alors tu peux utiliser du coup l'équation 1 ou l'équation 3 pour continuer, moi j'ai pris la 1, donc ça c'est arbitraire, hein. et tu vas remplacer ce t' par 2-2t, moins D'accord c'est ce que tu as ici, tu vois. 1 plus 2t, 1 plus 2t, égale moins 1, plus 3 fois t', donc 2-2t, moins 2t. Donc ensuite tu as juste à développer ça, alors, fais attention, mais bien ces parenthèses. Hein. Ces, ces parenthèses-là, elles sont super importantes. Il faut que le 3 soit devant tout ça. Tu développes, tu trouves 6-6t. Et ensuite, bah, tu résous, c'est une petite équation à une inconnue, du coup, euh, une équation à une inconnue. Donc, tu fais passer toutes tes inconnues à gauche. Donc, le moins 6t va devenir plus 6t. Donc, tu vas avoir 2t plus 6t. Et ce 1-là, bah, tu le fais passer... Hop, alors, j'ai plus la place, là. En tout cas, de l'autre côté tu vas te retrouver avec moins 1, plus 6, moins 1. Si tu peux le faire d'un coup, c'est pas mal, comme ça, ça t'évite des... En tout cas, si tu peux le faire tout ça au brouillon, et les étapes importantes, tu les mets sur ta copie, mais peut-être, mais pas toutes les étapes, ça évite de, de prendre de la place. Après, si tu as besoin de mettre toutes les étapes, il n'y a aucun, aucun souci, tant que c'est juste. Donc, tu tombes sur 8t égale 4. Tu vois, 8t. Et si tu fais de l'autre côté, voilà, ça fait 4. voilà 8t égale 4, et de là à là, voilà, tu fais passer ton, ton, ton 8 de l'autre côté, pardon, je vais mettre comme ça, t égale 4 divisé par 8, du coup, et 4 divisé par 8 ça fait un demi, donc tu peux mettre le 1,5 directement si tu veux. Voilà, donc là on a trouvé la valeur de t. Et maintenant, comme tu avais dit t' égale 2 moins 2t, bah, tu reviens dans 2 et tu remplaces ton t ici par ce que tu as trouvé, 1,5. Donc 2 moins 2 fois 1 ça fait 2-1. 2-1, ça fait 1, donc tu trouves t'. Primes. Tu vois, tu as t ici, t' primes là. Alors attention, il y a beaucoup d'élèves qui s'arrêtent là, ils se disent J'ai trouvé t et t', primes, donc il y a un point d'intersection. En fait, non, il faut que tu vérifies euh, toutes les lignes du, du, du système, d'accord Donc en particulier la troisième, là on ne l'a pas utilisée encore. Donc il faut que tu vérifies que les valeurs de t et t' que tu as trouvées, ben, elles, elles valident en fait, la... elles sont en accord avec la troisième ligne. Quoi. Voilà, donc tu dis J'injecte ce que j'ai trouvé dans 3. Et tu regardes ce que ça donne. Donc côté gauche, donc, côté gauche tu vas avoir 3 moins 2t. Donc ça va te faire 3 moins 2 fois 1,5. Ce que tu vois ici, 3 moins 2 fois 1,5, ça fait 3 moins 1, donc 2. Okay. Et côté droit, tu as 1 moins 2t'. T' tu l'as trouvé là, donc ça te fait 1 moins 2 fois 1, donc 1 euh, moins 1. Tu vois, ça fait 1 moins 2, ça. Et ça, ça fait 3 moins 1. Alors, tu vois que les résultats que tu trouves là et là ne sont pas les mêmes, mais ils sont censés être égaux, donc il y a un problème, tu vois, donc tu dis or 2 est différent de moins 1. Donc la ligne 3, en fait, bah, elle n'est pas vérifiée, donc le système est incompatible. Incompatible, ça veut dire que le système n'a pas de solution, tu vois Donc en fait, avec ce que tu as supposé au départ, tu tombes sur un système qui n'a pas de solution. Donc Finalement, ça veut dire que ce que tu as supposé, bah, c'est faux, ça c'est un raisonnement par l'absurde. Donc AB et CD ne sont pas séquentes, donc la réponse était faux. Alors, dernière question. Donc avant, je vais te euh, re-inviter à liker la vidéo, à t'abonner, partager, etc. Ça aide beaucoup la chaîne. Donc, merci beaucoup euh, d'avance. Alors, question C. La droite EF est parallèle au plan ABC. Alors, celle-là, elle est un petit peu spéciale. C'est-à-dire que d'habitude, ce genre de question, c'est dans les exercices où tu as une figure, tu sais, avec des... On te demande de raisonner sur une figure. Voilà, on pourrait faire une figure, mais... On te demande plutôt de raisonner avec des coordonnées. tu vois. Donc, si tu veux, ici, il va falloir comprendre que si tu veux étudier si EF est parallèle au plan ABC, en fait, il faut que tu regardes si. Il faut que tu fasses une étude de, de vecteurs, en fait, de coplanarité de vecteurs. Donc, le vecteur directeur de cette droite, le plus évident, c'est EF. Tu vois. On va prendre le vecteur EF. Et on va regarder s'il est coplanaire avec deux vecteurs qui forment euh, le plan ABC. Donc le, le vecteur AB et le vecteur AC, par exemple, qu'on a déjà étudié. Donc si tu arrives à montrer que ce vecteur-là est coplanaire avec ces deux vecteurs-là, bah, ça voudra dire que la droite qui est dirigée par ce vecteur-là est parallèle euh, au plan formé par ces deux vecteurs-là. d'accord C'est une petite, euh, petite technique que je, te, que je te donne comme ça. Voilà. Et que tu as peut-être vu dans d'autres exercices euh, que tu as fait avec moi ou pas, hein, si, si tu en as fait d'autres éventuellement. Donc, on y va. Donc Il faut avoir ça en tête pour démarrer la question parce que, tu vois, du coup, si tu sais dans ta tête que tu vas étudier euh, si ces vecteurs-là sont coplanaires ou non, bah, finalement, ça va te permettre de démarrer la question, tu vois. Donc, supposons qu'il existe A et B réels tels que ça. Tu vois, ça, c'est la relation qui te permet de dire bon, si elle est vraie. Pardon. Donc, EF égale AAB plus BAC, ça veut dire que ces trois vecteurs-là sont, sont coplanaires. Okay. Donc, ça, il faut l'avoir en tête. Pour l'instant, on ne le sait pas, donc on va supposer qu'il existe A et B tel que ça soit vrai, et on va voir où ça nous mène. Si ça nous mène à un problème, une contradiction, ça voudrait dire que ce qu'on a supposé au départ était faux, par exemple. S'il n'y a pas de contradiction, ça veut dire que c'était vrai. Alors, donc, on va prendre cette relation-là, on va remplacer les vecteurs par leurs coordonnées, tu vois, F, AB, AC. Donc AB et AC, tu les as ici. On les avait déjà euh, étudiés donc à la question 1, et par contre le vecteur EF non. Tu vois, donc on va devoir calculer ses coordonnées. Donc tu fais F moins E. Donc les coordonnées de F et celles de E, tu les as dans l'énoncé, donc moins 1, moins 6, moins 3, et moins 1, moins 2, 3. Alors, attention, encore une fois tu vas avoir du moins moins. Donc mets bien ces petites par parenthèses là, pardon. Et euh, donc pour passer de cette ligne-là à cette ligne-là, en fait il faut bien que tu vois que là on a une relation vectorielle. donc, une ligne par coordonnée, tu vois, x, y, z. Et en fait, pour passer de là à là, ben, tu vas prendre donc, cette ligne-là. Donc, donc, ligne par ligne, en fait. Voilà, chaque ligne de ton égalité vectorielle, en fait, va te donner une ligne de ton système. Voilà, bon, bien sûr, tu as égal égal le A et le B, ils multiplient donc, toutes les coordonnées, donc chaque vecteur. Et donc le passage de là à là, s'il est un peu trop rapide pour toi, bah, tu te fais une, une étape en plus au brouillon, même sur ta copie. Donc les coordonnées du vecteur EF, on va les calculer au passage. Tu vois moins 1, moins, moins 1, ça fait moins 1, plus 1, donc 0. Ensuite, moins 6 plus 2, ça fait moins 4. Et moins 3, moins 3, ça fait moins 6. Donc déjà. Euh, déjà, c'est ce que tu vois ici, 0, moins 4, moins 6. Maintenant, on va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Donc ça te fait A fois 2, plus B fois moins 2. Ensuite, A fois moins 2, plus B fois moins 2. A fois 2, plus B fois moins 2. Voilà donc. Tout ça, si tu peux, bah, tu le fais dans ta tête, et tu tombes directement sur ce système-là. Voilà. Ensuite, donc tu as un système de deux inconnues, enfin, trois équations de deux inconnues. Tu numérotes chaque ligne, et tu vas commencer par la ligne la plus simple. toujours Alors ici, c'est peu, peut-être un peu compliqué de voir la, quelle est la plus simple. En fait, là, tu as un 0, donc tu peux commencer par celle-là. donc Déjà, celle-là, tu peux l'écrire dans l'autre sens. Tu vois, ça te donne 2a moins 2b égale 0. 2a moins 2b égale 0. Ce que tu peux faire quand tu as des les mêmes coefficients partout comme ça, c'est diviser par 2. Tu vois, tu divises par 2 partout. Et du coup, ça te donne a moins b égale 0. D'accord Donc, si tu fais passer ton b de l'autre côté, ça te donne a égale b. Tu vois, donc déjà tu trouves une relation entre tes deux variables a et b. Alors cette relation-là, maintenant, tu vas l'utiliser. Alors tu peux l'utiliser soit dans la ligne 2, soit dans la ligne 3, tu vois, elles sont à peu près du même niveau de difficulté. Donc moi j'ai pris la 2. Toi tu sais que A égale B maintenant, donc ce A là, bah, tu peux le remplacer par B. Tu vois, l'idée c'est d'avoir une équation à une inconnue. On aurait pu remplacer ce B-là par A du coup. Donc tu pars de ça, donc ça te donne moins 4 égale moins 2B moins 2b. Voilà, pour avoir l'inconnu à gauche, moi je l'ai juste écrit dans l'autre sens ici, tu vois, moins 2b, moins 2b, égale moins 4. Ça fait moins 4b à gauche, égale moins 4. Et de là à là, bah, tu fais b égale moins 4. Alors c'est pas moins 4 plus 4, attention, c'est moins 4 sur moins 4. Okay. Ça te fait 1, b égale 1. Bon, donc finalement tu as trouvé b égale 1, et au-dessus tu avais dit a égale b, donc finalement ça veut dire a égale 1. Okay, donc a égale b égale 1. Alors le truc, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter là, il y a beaucoup d'élèves qui se disent « bon ben, j'ai trouvé A et B, donc ça marche ». En fait, il faut, tu remarqueras que la ligne 3, pour l'instant, on ne l'a pas utilisée. Il faut quand même la vérifier, c'est-à-dire qu'il faut vérifier que les valeurs de A et de B que tu as trouvées te, te permettent de faire 2A moins 2B et de trouver moins 6. Okay le problème, c'est que là, si tu fais 2A moins 2B, donc ça te fait 2 fois 1 moins 2 fois 1, ça fait 0. Okay ça fait pas 6, Ça fait pas 6. Alors c'est j'ai mis 6, c'est moins 6 en fait ici. 6. 0 différent moins 6, donc il y a un problème, tu vois, avec les valeurs de a et de b que tu as trouvées. En fait, la ligne 3 du système, elle n'est pas vérifiée. Donc ça veut dire que les valeurs de a et de b que tu as trouvées, ne bah, sont pas solution, et que le système, globalement, n'a pas de solution, donc on dit qu'il est incompatible. Donc finalement, si tu... Euh... Hop là. Si tu as supposé ça au départ, et tu tombes sur un système qui n'a pas de solution, bah, ça veut dire que ce que tu as supposé c'était faux. Okay Un raisonnement par l'absurde. Donc finalement, il n'existe pas A et B tel que ça. D'accord Donc finalement, bah, ça veut dire que nos vecteurs E, F, A, B et AC, donc ces trois vecteurs-là, ils ne sont pas coplanaires. D'accord Alors, attention, entre les deux, tu peux quand même préciser que ces deux vecteurs-là ne doivent pas être collinaires. D'accord Je l'ai mis, cette ligne-là, elle n'est pas elle n'est pas très, donc elle est pas obligatoire ici, parce qu'on te dit euh, EF parallèle à ABC. Donc en fait, on sait déjà que AB et AC ne vont, ne vont pas être collinaires, parce qu'on te parle du plan ABC. Si tu veux. Donc forcément, ces deux vecteurs-là, on sait déjà qu'ils définissent le plan ABC, donc forcément, ils ne sont pas collinaires. Si bon, je l'ai remis ici par, par sécurité, parce qu'il y a des énoncés où on te tourne les choses un petit peu différemment. Il faut, bon, là, il faut, dans ces cas-là, il faudra penser à mettre que ces vecteurs-là ne sont pas collinaires. Voilà. Bon, du coup, EF, AB et AC ne sont pas coplanaires, et on a dit que si ces trois vecteurs-là n'étaient pas coplanaires, ben, la droite EF n'était pas parallèle à ABC. Alors, je te rappelle pourquoi, en fait, parce que EF est un vecteur directeur de EF, c'est normal, et AB et AC forment le plan ABC. Forcément, si un vecteur directeur de EF n'est pas coplanaire à euh, deux vecteurs qui forment le plan qui t'intéresse, ben, ça veut dire forcément que EF n'est pas parallèle à à baisser. Voilà. Donc du coup, c'était encore faux. Trois faux. Bah écoute, on a fini cet exercice, euh, bon, une dernière fois je te demande de, de t'abonner, liker, partager, etc. Et surtout, euh, te dire ce que tu peux regarder cet exercice sur mon site aussi, qui s'appelle jebossetranquille.fr. Tu trouveras beaucoup d'exercices comme ça, et ils seront aussi mieux organisés que sur YouTube, je peux faire d'autres playlists, d'autres trucs comme ça, et tu trouveras aussi de la gestion du stress, des cours, des stages, etc., donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Et moi je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo, ciao